Euh, la semaine dernière, on a commencé à regarder un, un protocole qui s'appelle SixLoPan, dont le but est d'adapter IPv6 aux contraintes de, de réseau de capteurs. Donc en particulier, ce que l'on avait, on s'était focalisé la, la semaine dernière, c'est voir qu'un en-tête IPv6 c'était sur 40 octets, et donc 40 octets c'est quelque chose de relativement grand, surtout que derrière au niveau physique, donc que vous regardez différents niveaux physiques, mais on va surtout se focaliser sur le 802-15-4, et eh bien on a une centaine d'octets par trame. Alors, donc l'idée c'est d'arriver à comprimer au maximum cette entête, et si on arrive à, à comprimer au maximum cette entête, et eh bien... Ça laisse de la, beaucoup plus de place pour les données. Alors, on avait vu plusieurs modes de fonctionnement hein, de, de Sixlopan. On avait vu le Mesh under et le route Over. Et donc, ce qu'on va regarder euh, aujourd'hui, on va continuer à regarder un peu ce qu'il y a autour de, de Sixlopan. Et en particulier, donc euh, du protocole que l'on a vu en cours, euh, donc euh, F2R201A. C'est Neighbor Discovery qui est indissociable d'IPV6. Puisque normalement, bon, IPV6, c'est un protocole, mais derrière Neighbor Discovery va vous permettre d'autoconfigurer votre réseau et de dialoguer avec ses voisins. Donc, c'est important, en particulier, donc, euh, on avait vu la semaine dernière, qu'un des éléments clés pour, euh, qui faisait pencher la balance du côté d'IPV6, c'était le fait qu'on avait l'autoconfiguration. Et donc, pour euh, cette autoconfiguration, on a plusieurs euh, problèmes. On va les voir euh, tout à l'heure. Alors, le premier, donc, on, comme je vous ai dit, on a deux modes de fonctionnement. Un qui est mesh C'est-à-dire que l'on va faire le routage en dessous du niveau 3. Et donc ça veut dire que l'on a des nœuds ici, ces nœuds ont une portée limitée et donc on va être obligé de relayer les, les trames sur le réseau. Donc on avait vu par exemple que l'on avait euh, un protocole comme Load, mais un protocole de, par exemple de la famille AODV qui vous permettait d'établir un routage en fonction des adresses MAC. C'est-à-dire que ce nœud-là va avoir une table et pour joindre telle autre adresse MAC, eh bien, il saura vers quel est le next stop que l'on va utiliser. On avait vu qu'on a une extension mesh ou un dispatch, un dispatch mesh au niveau de Cyclopan qui va nous permettre de transporter la vraie source vers la vraie destination et qu'au niveau physique, on aura les nœuds intermédiaires. Donc on a ça et on a aussi au niveau de Sixlopan la possibilité d'avoir une extension de broadcast qui nous permet d'inonder le réseau sans boucle, d'inonder le réseau et d'atteindre tous les nœuds avec un message. Alors toujours avec cette idée, hein, c'est un point très, très important au niveau d'un réseau comme ça, c'est que le multicast, même si on est sur de la radio, c'est une opération qui coûte très cher. Et on va essayer de l'éviter au maximum. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour le niveau 3 quand on est en mesh under Eh bien, c'est-à-dire qu'on va cacher, essayer de cacher, grâce à Sixlopan, toutes les spécificités du niveau 3. Et donc, tous les nœuds ici auront le même préfixe. Puisqu'ici on va avoir donc un lien. Et en gros, le niveau 3. Va considérer qu'il a un Ethernet de mauvaise qualité, mais il a un Ethernet et donc tous les nœuds ici vont partager le même préfixe. Alors, ça, c'est un, un mode de fonctionnement. Maintenant, donc ici on a du broadcast, on peut l'envoyer partout. Maintenant, on a un autre mode de fonctionnement qui est root over Donc, dans route-over, qu'est-ce qu'on va considérer Eh bien, le contraire, c'est-à-dire que on travaille au niveau 3, et on a une vision de la topologie euh, physique au niveau 3. C'est-à-dire que ici, c'est un lien entre nœuds. Et donc, ce que vous allez avoir à faire si vous voulez atteindre donc un, un autre nœud, et eh bien là on fait appel au routage de niveau 3. C'est-à-dire que si vous avez une machine qui s'appelle, mettons, alpha 2.2.1, et ici une machine qui s'appelle alpha 2.2.2 et ici alpha 2.2.3 et eh bien vous aurez une table de routage qui va être remplie en disant pour joindre alpha 2.2, je dois envoyer alpha 2.3. Et ainsi de suite. Donc on a du routage, non pas sur des préfixes ici, mais plutôt sur des slash 128, c'est-à-dire des adresses. Donc ici, bah, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'on va avoir à faire tourner un protocole de routage qui va permettre de découvrir la topologie du réseau, qui va permettre de découvrir l'ensemble des éléments et de construire le chemin vers ces éléments. Donc, comme on fait ici du routage sur des 128, eh bien, je peux très bien avoir des nœuds qui n'ont pas le même préfixe, qui ne partagent pas le même préfixe. On est vraiment sur du routage. Donc là, c'est euh, quelque chose de, de moins contraignant au niveau de l'adressage. Alors l'autre chose aussi, c'est que la notion de lien ici, c'est pas l'ensemble du réseau, comme en meshender. La notion de lien, bah, c'est réellement quelque chose de physique, c'est-à-dire pour bêta 1, c'est l'ensemble des machines qui sont atteintes par la radio. Donc ici, une adresse lien locale, par exemple, n'aura qu'une portée sur les équipements qui sont autour. Tandis que dans euh, meshender, l'adresse lien local a la portée sur l'ensemble du réseau de capteurs. Donc là, ça fait euh, quelques petits changements. L'autre changement ici, c'est qu'on est sur un réseau routé, et donc ça veut dire que le multicast va être beaucoup plus difficile à mettre en place parce que sur les, les réseaux routés, eh on sait que les, les protocoles de routage marchent moins bien. Alors dans le cas précédent, Meshender, faire du Neighbor Discovery, bah c'est relativement simple. Il suffit de, de prendre le code de Neighbor Discovery et de le porter. Ça va pas très très bien marcher, mais il n'y a aucun problème. Là, ça devient un peu plus compliqué parce que comment je configure ce nœud qui est ici euh, si je suis pas emporté. Par exemple, on a ici une B bêta 1. C'est ce qu'on a appelé la dernière fois le 6LBR, donc 6LoPan Border Router. Donc lui a un préfixe et il veut le donner aux équipements qui sont autour. La portée radio est limitée et donc ne va pas permettre d'atteindre un destinataire. Donc ça c'est quelque chose de nouveau qu'on n'a pas dans un réseau classique. Normalement dans un réseau classique la portée radio ou Ethernet nous permet d'atteindre tout le monde. Là c'est pas le cas. Donc, il va falloir changer le, le comportement à ce niveau-là. Alors, ce que l'on va voir aussi, c'est si vous regardez l'évolution des noms des drafts et du RFC euh, 49-44 ou 62-82 qui définissent euh, Sixlopan, eh c'est qu'au début, c'était Nebordisque, Pardon, que je dis des bêtises, c'est les drafts pour euh, adapter NeighborDispovery à Sixlopan. Eh bien, dans les premiers trucs, c'était adapter Neighbor Discovery à un Lopan, pan Low Power Area Network. Si vous regardez les derniers drafts, c'est adapté à 802.15.4. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va plus être générique au niveau des technologies lopan, mais on va en spécifier une particulière. Alors, vous si vous allez voir à l'IOTF, vous avez aussi des documents pour Bluetooth, pour euh, euh, pour DoCT, etc. Et pourquoi on va spécifier une technologie particulière Eh bien, parce que l'on va faire une hypothèse très forte qu'on ne fait pas généralement dans l'Internet, et c'est que l'adresse. Alors, si vous regardez les réseaux de capteurs, si vous regardez donc la norme 802.15.4 vous avez deux possibilités pour les adresses vous avez le droit d'utiliser des adresses sur 16 bits et vous avez le droit d'utiliser des adresses sur 64 bits alors les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients l'avantage de 16 bits sur 64 c'est que 16 c'est plus court que 64 et donc vous avez moins de bits à transmettre donc vous dépensez moins d'énergie L'avantage de 64, c'est que c'est un identifiant unique qui est donné par le constructeur. Que l'on a une garantie qu'il est unique, c'est-à-dire qu'on n'a pas à se casser la tête pour avoir une adresse. Tandis que pour une adresse 16 bits, on n'a rien d'unique et donc on doit aller demander, un peu comme avec des HCP, et peut-être avec des HCP, demander une adresse à un élément central. Donc, ici, ça vous fait plus de protocoles, plus de transmissions. Donc, aussi une dépense d'énergie supplémentaire. Donc, suivant la durée de votre réseau, la durée de vie de votre réseau, si vous avez des réseaux très courts, eh bien, le 16 bits va peut-être vous coûter plus d'énergie parce qu'il va falloir tout le temps aller chercher des adresses, donc faire du trafic. Et donc, avoir des adresses sur 64 bits, ça peut être plus intéressant parce que vous limitez le trafic. D'un côté, si vous avez des réseaux qui durent très longtemps, bah une fois que vous avez donné une adresse, bah, vous êtes tranquille. Et donc à ce moment-là, le 16 bits peut devenir plus intéressant. Donc ça dépend vraiment du type d'application, de, de type de l'usage que vous avez du réseau. C'est pour ça qu'on a ces, ces deux approches. Alors nous, on va considérer ici que les adresses MAC sont uniques. Soit par construction, c'est le cas du 64 bits, soit par un protocole équivalent de DHCP, qui peut être aussi le coordinateur du réseau, et eh bien grâce à ça, eh bien on va pouvoir attribuer une valeur unique via un élément centralisé. Mais de toute façon, on considère que cette valeur est unique et garantie d'être unique. Alors c'est une solution. D'un point de vue industriel, c'est bien, mais ça peut être coûteux. C'est-à-dire que quand vous avez une fabrication, vous avez un espèce de goulot d'étranglement ici. Donc, vous fabriquez tous vos capteurs à des millions d'exemplaires que vous allez vendre après. Mais pour attribuer leur attribuer une adresse 64 bits, et eh bien vous devez passer sur un élément de la chaîne qui va serialiser et donner des adresses uniques. Donc, dans votre production vous avez un goulet d'étranglement. Donc, ça, ça a un coût. Donc, on pourrait imaginer d'autres types de capteurs, d'autres types d'adressage qui diraient, par exemple, ici, j'ai un transistor avec une patte en l'air qui me fait un parfait générateur aléatoire. Et au démarrage de mon équipement, je vais interroger ce, ce transistor et ça va me permettre de définir une valeur aléatoire pour mon adresse. Si je le fais sur 64 bits, bah, le risque de collision est très très faible. Et donc, normalement, ça pose pas de problème. Sauf que là, évidemment, je n'ai pas la garantie absolue d'unicité. Donc, nous, on va garder ce modèle qui est celui de li 3 e 4 que l'on va retrouver pour DECT, pour Bluetooth, etc. C'est-à-dire qu'on va considérer que l'on a une adresse unique qui est donnée à la construction. Et ça, on va s'en servir énormément pour les réseaux de capteurs. Et c'est là où on va commencer à voir des divergences entre les réseaux de capteurs et ce que l'on a vu dans le, le cours réseau classique. Donc ce que l'on va faire, c'est dire que quand je prends une adresse lien local. Et eh bien cette adresse lien local va être FE80 2.2. Points, points, mon identifiant d'interface qui est dérivé de mon EUI 64. Donc de mon adresse unique. Alors si vous vous rappelez bien en cours comment on fait ça, eh bien on inverse simplement le deuxième bit puisque dans un cas dans l'identifiant interface quand il est à 0, ça veut dire que c'est donné par le constructeur et 1, c'est l'utilisateur qui a choisi sa valeur. Et au niveau de l'identifiant interface ce bit-là a la signification inverse. Donc de cette manière-là, on passe à l'identifiant interface et ça veut dire que dedans, on inclut, à la différence de ce bit-là, l'adresse MAC de la machine. Et donc... Si j'utilise des adresses liens locales pour communiquer, quand je suis en, IPV, en IPv6 traditionnel, j'ai la machine, la machine 1 qui veut parler avec la machine 2, donc je connais les adresses, par exemple je fais un ping, et eh bien je vais quand même avoir une première phase où on va demander l'adresse MAC de la machine 2 la machine 2 va rendre son identifiant interface, et ensuite on va pouvoir, comme on a l'adresse MAC du destinataire, on va pouvoir l'inclure au niveau MAC. Alors, comment on fait dans le réseau de capteurs Eh bien, on va éliminer cette phase. Puisque j'inclus l'adresse MAC dans l'adresse IPv6, eh bien, quand je fais un ping, vers FE802.2. De de interface ID2. Et eh bien Interface ID2 a un bit près et l'adresse MAC du destinataire. Et donc je peux l'extraire pour la mettre au niveau de la trame MAC. Et donc de cette manière-là, je vais éviter une requête en diffusion, qui est coûteuse sur mon réseau, et puis une réponse. Donc là, c'est un peu plus optimal. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un, c'est vraiment un, un changement par rapport à ce que l'on a vu en cours dans IPv6 traditionnel. Dans IPv6 traditionnel, qu'est-ce qu'on avait dit Eh bien, on ne veut surtout pas des adresses MAC parce que les adresses MAC, ça nous renseigne sur le type d'équipement qu'on a en face. Ça nous permet, en scannant le, le réseau, de trouver plus facilement les choses. Donc dans un IPv6 traditionnel, vous metteriez ici plutôt maintenant une valeur aléatoire. Et donc après, il faut un protocole comme Neighbor Discovery pour faire le mapping entre cette adresse aléatoire et l'adresse MAC du destinataire. Donc dans les réseaux de capteurs, on va éviter ça et donc coder en dur les adresses MAC dans les adresses IPv6. Donc ça, évidemment, ce n'est que pour les adresses liens locales. Pour les adresses globales, vous pouvez le faire, mais vous pouvez aussi choisir 2.2.1 ou autre pour, pour les serveurs. Donc voilà, ça c'est le, le premier point. Le, le deuxième point, c'est justement la notion de lien, elle est très limitée dans un réseau de capteurs. On a même vu la semaine dernière que cette notion de lien, elle est très variable. Suivant qu'une porte soit ouverte ou fermée, eh bien, la portée des, des trames ne sera pas la même. Ou même en fonction des conditions euh, atmosphériques, atmosphérique, suivant qu'il pleut ou pas, eh bien, la portée des, des, des messages, des trames sera différente. Donc ce qui fait que la notion de lien, c'est quelque chose de difficilement manipulable. Alors, ce que l'on va avoir au niveau de Neighbor Discovery, donc on avait vu tout à l'heure pour découvrir adresse ses voisins, mais comment on peut configurer une machine Eh bien, ce que l'on fait, c'est que l'on va rajouter au euh, protocole Neighbor Discovery classique des options donc, qui vont nous permettre de... Euh, Fonctionner sur des réseaux de capteurs. Alors, j'ai donné les noms ici un peu bizarroïdes. Vous allez avoir le contexte ici. Vous hein, vous rappelez, dans, au niveau de la compression des adresses, on n'est pas obligé d'envoyer toujours le préfixe, mais on peut renvoyer le contexte, ce qui permet de réduire la taille de ce que l'on émet. et bien, ici, bah, c'est justement ce qui va nous permettre de faire le lien entre le préfixe qu'on annonce, donc toi tu auras l'adresse alpha et le fait de dire cette adresse alpha sera en fait l'équivalent au contexte numéro 2, au niveau 3 ou au contexte 0. On va rajouter aussi le routeur de bordure puisque maintenant, on a une notion de... On a trois types d'équipements. On a le routeur de bordure, le routeur qui n'est pas de bordure, et le nœud final. Alors comment ça marche au niveau de, de la donc de la découverte d'adresse? Donc là vous avez, on va regarder le premier routeur, donc un routeur qui est en portée physique du routeur de bordure. Donc comment il fait? Ben, il envoie donc ici premier message classique au niveau d'IPv6. On envoie une trame en multicast en disant je suis, euh, donc je suis la machine, donc je mets mon adresse MAC LL2, mon adresse lien local, pardon, lien local de 2, et j'envoie sur le groupe multicast correspondant à l'ensemble des routeurs sur un lien. Alors là, on fait du multicast, parce qu'on ne connaît rien de son environnement. Et donc comme on ne connaît rien de son environnement, eh bien on va diffuser un message pour essayer de trouver des routeurs autour de soi. Donc là, on est obligé d'utiliser du multicast, mais ça sera la dernière fois. Ensuite, le routeur ici, comme traditionnellement, une fois qu'on a envoyé notre router solicitation, on va avoir un router advertisement. Et ce router advertisement va contenir l'adresse MAC du routeur, le préfixe qu'on attribue à 6LR, donc le préfixe global que l'on attribue, le numéro de contexte correspondant à ce préfixe. Et on va aussi donner l'adresse IPv6 du routeur de bordure. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va tester si notre adresse est unique. Donc notre adresse globale, on va la construire de la même manière, c'est-à-dire que l'on va concaténer notre le préfixe que l'on a reçu et le euh, le préfixe qu'on a reçu et l'identifiant d'interface, qui est notre adresse MAC. Donc on envoie une question. Donc ça c'est la partie la deuxième échange, c'est le DAD (Duplicate Address Detection) où on envoie le préfixe. En Est-ce que quelqu'un a mon adresse Et le routeur va répondre. Alors c'est une, euh, ça c'est un advertisement avec le, un statut qui va nous dire, ok c'est bon ou c'est pas bon. Donc là il y a un petit changement par rapport à ce que l'on fait traditionnellement puisque traditionnellement on envoie une requête et on attend. Si on n'a pas de réponse au bout de 30 secondes, eh bien, on considère que... Enfin, de trois échanges, pardon. Eh bien, on considère que, le, que personne n'a mon adresse. Là, ce n'est peut-être pas le cas parce que ça peut-être dire que la porte est fermée ou que euh, la portée radio n'était pas suffisante. Donc, je l'envoie et j'ai un acquittement ici qui va me dire, OK, l'adresse est bonne ou pas. Et là, vous voyez, ce n'est pas de la diffusion, on parle avec le routeur qui nous a configuré. Ensuite, qu'est-ce que l'on fait bah, Supposons que l'on ait un autre nœud qui veuille se, se connecter. Donc ce nœud-là n'est pas emporté direct du routeur de bordure, mais est capable d'atteindre l'équipement qu'on vient de configurer. Donc, dans ce cas-là, bah, on commence toujours de la même manière. C'est-à-dire que l'on envoie notre adresse, notre requête router solicitation sur le groupe multicast, euh, l'ensemble des routeurs du, du lien. Cette machine-là le récupère. Et cette machine-là, lfxlr a déjà été configurée. Donc, lfxlr peut nous renvoyer les paramètres de le, le préfixe qu'on lui avait donné précédemment, avec le même numéro de contexte et va nous donner le routeur de bordure du réseau. Maintenant, ben, on fait la même chose, c'est-à-dire qu'on va lui demander est-ce que mon adresse est unique Et là, on a une grosse différence, parce que ici, ce routeur-là ne sait pas. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Il va tunneler, entre guillemets, cette requête vers le routeur de bordure, dont on connaît l'adresse, puisqu'elle était au niveau message ici pour lui demander est-ce que l'adresse est unique et là on va avoir une réponse qui va nous dire oui ou non l'adresse est unique alors pourquoi on a ce, ce mécanisme compliqué eh bien parce que derrière et bien les, les on a vu les, les conditions radio peuvent changer les capteurs peuvent se déplacer donc supposons que vous êtes ici donc vous avez un capteur qui veut démarrer donc il va renvoyer son message est-ce que mon adresse est unique à son routeur qui l'a configuré donc là on a un 6LN vers un 6LR et ensuite ici que va faire le 6LR c'est tunneler donc vers un DAR duplicate address request et là, ce que peut faire le routeur, mais c'est pas spécifié dans la norme, c'est renvoyer ici un ebor solicitation avec l'adresse, avec l'adresse IPv6 du capteur. Si à un autre endroit dans le réseau vous aviez un autre équipement qui avait la même adresse, et bien à ce moment-là, lui répondrait. Et donc, on aurait détecté une collision d'adresse ici. Et à ce moment-là, on aurait répondu non, tu n'as pas le droit d'utiliser cette adresse. Donc là, ça permet de ne pas diffuser via le réseau, qui est quelque chose de coûteux, mais de diffuser via l'extérieur du réseau, où là, on va retrouver de l'Ethernet. Et donc là, on, a la, on retrouve dans de l'internet classique. Maintenant, évidemment, il faut faire attention parce qu'on peut imaginer, on a cette situation où le nœud se déplace. Et donc, si le nœud se déplace, eh bien, il va arriver ici. Il peut refaire, il voit que l'environnement est plus le même. Donc, il envoie sa requête. Donc il va arriver ici, tunneler dans un DAR. Et là, on va faire la question. Évidemment, il ne faut pas que celui-là réponde. Oui, l'adresse existe, puisqu'ici il s'agit du même nœud. Donc vous avez aussi des mécanismes complexes, hein, je ne vais pas rentrer dans, dans les détails, qui permettent à une machine, enfin de détecter est-ce que c'est la même machine qui s'est déplacée, ou est-ce que ce sont deux machines qui ont la même adresse IP. Donc ça, c'est euh, une, une possibilité. Donc, pour intégrer neighbor solicitation, enfin neighbor discovery, dans les réseaux de capteurs. Vous voyez, donc, on est quand même obligé de hacker pas mal le protocole pour euh, pour que ça marche. Alors derrière ça, donc on peut on peut le revoir sur un, un autre exemple. Donc là, c'est la même chose, mais vu donc en Vu du dessus, c'est-à-dire voir les échanges entre les, les routeurs. Alors, juste pour faire une petite parenthèse et des travaux qu'on fait à, à télécom Bretagne, eh bien, nous, notre hypothèse c'est de dire que cette utilisation des bords des Discovery dans un réseau de capteurs est un peu inutile parce que, en fait, on va retrouver les mêmes problèmes de comportement que l'on a en, en IPv6 normal. C'est-à-dire que là, on fait un gros effort pour faire comme IPv6. Et on a tellement bien réussi notre effort que ça marche aussi, moins bien, aussi mal qu'avec IPv6. Et en particulier pour la gestion de la multidomiciliation. Donc nous, ce qu'on propose, c'est de ne pas donner de préfixe dans le réseau de capteurs. Donc, ne pas donner de préfixe dans le réseau de capteurs, ça veut dire que quand un nœud arrive sur le réseau, il crée son adresse lien local avec son adresse MAC, et par exemple, il crée une adresse globale qui va être l'adresse MAC 64, c'est-à-dire que le préfixe est mis à zéro. Alors mis à zéro, ça veut dire que par exemple au niveau de Sixlopan, on va utiliser le contexte F pour dire que c'est le préfixe implicite du réseau. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être comprimé relativement facilement avec euh, ce que l'on connaît de Sixlopan. L'exemple que l'on donne, c'est un réseau urbain. C'est ce qu'on fait dans un projet euh, ANR qui s'appelle ARESA2 où on peut imaginer donc, qu'on a un réseau urbain, un peu comme sur le schéma, où on a un réseau de collecte dans la ville qui utilise euh, les fibres, tout, toute l'infrastructure à l'existence de la ville. C'est-à-dire qu'ici, on va avoir un préfixe alpha qui correspond au réseau. Mais supposons, par exemple, que l'on on veuille un backup. On peut imaginer qu'à certains endroits du réseau, on place des relais vers la 3G ou vers le LTE. Et évidemment, là, comme on n'est pas via le même opérateur, eh bien, on a un autre préfixe. Alors, si on fait ce que fait neighbor Discovery de manière classique, eh bien, on aurait eu ici une machine qui se nous, ce serait appelée AlphaMac et BetaMac. Maintenant, supposons que le, pack, le nœud émette un paquet. Donc, lui, il choisit son adresse source de manière euh, aléatoire. Ou en disant qu'alpha, c'est mieux parce que c'est le réseau normal et bêta, c'est le secours. Donc, on va choisir alpha. Et puis, on envoie ça vers une destination Epsilon. Eh bien, le problème, c'est que si notre réseau décide de router le paquet vers le backup, eh bien le backup va refuser le paquet vu que l'adresse source est alpha et pas bêta. Donc ça c'est le problème traditionnel du multi-homing. Donc qu'est-ce qu'on propose de faire eh bien c'est simplement de dire on oublie les préfixes dans le réseau de capteurs. Donc notre capteur configure automatiquement son adresse IP locale. Et son adresse globale. Et suivant le routage, par exemple, si le routage l'emmène ici, eh bien, ici, on fait du nptv 6 hein, vous vous rappelez de ce protocole ou NAT66, qui va donc transformer l'adresse source. Et au lieu d'avoir mac vers epsilon, eh bien, on va transformer en mettant, par exemple, bêta prime vers epsilon. Et donc de cette manière-là, eh bien, on pourra être compatible avec l'opérateur puisqu'on a l'adresse bêta. De l'autre côté, si le routage nous envoie de ce côté, eh bien, on a également du NPTv6 et à ce moment-là, on aura une adresse alpha max seconde vers epsilon. Et de cette manière-là, donc on aura un préfixe qui est compatible avec celui de l'opérateur. Et donc on pourra envoyer nos paquets. Donc ça c'est alors si vous, vous rappelez pourquoi on, on change l'adresse MAC, c'est parce que l'on veut être transparent au niveau du checksum. Et donc ce qu'il faut c'est que le checksum de ça, le checksum de ça ou le checksum de ça donne la même valeur. Donc comme on change le préfixe, on est obligé de changer la partie identifiée en interface mais en faisant ça eh bien on peut éliminer les bords discovery du réseau et de cette manière là eh bien on va pouvoir euh, simplifier également donc on a moins de messages sur le réseau on a moins de besoin de mémoire dans le nœud pour euh, stocker le, le code hein. et ceux qui font du arduino Uno pour leur projet savent que l'on a très peu de place pour, euh, pour coder et puis donc en plus eh bien, on a ce problème de multi-homing qui est résolu. Alors, il y a quelques différences, c'est-à-dire que ici, l'adresse source n'est pas la même. Si on bascule de l'un à l'autre, évidemment, l'adresse source sera différente. Donc, il faut que le destinataire repère ça de, de manière différente. Mais On verra que généralement, on n'est pas de bout en bout au niveau de, de, de l'architecture, mais on passe par des relais et à ce moment-là, ça, ça a moins d'impact. Donc voilà pour, euh, pour Neighbor Discovery. Donc vous voyez quand même que c'est une adaptation assez coûteuse. Alors, je ne vais pas rentrer dans, dans les détails des, des protocoles de routage, puisque vous avez dû avoir apparaître sur votre emploi du temps, euh, je crois le 4 mars ou le 5 mars, euh, une conférence de, de Pascal Thuber. donc qui est un des pères de ce protocole de routage. Donc, euh, je vais évidemment pas essayer de, de faire aussi bien que lui. Donc, je le laisserai parler. Donc, des protocoles de routage pour l'environnement route -over, Donc, qui est proche de ce que vous avez. Donc, euh, vous avez vu avec Nicolas les réseaux ad hoc. Donc, quelque chose qui est très proche. Alors, juste pour vous donner la philosophie, et puis je laisserai euh, Pascal aller dans, dans les détails. L'idée, c'est d'avoir qu'un seul protocole de routage pour l'ensemble des réseaux de capteurs. Alors, ça semble une bonne idée, hein, on, on l'a presque au niveau d'Ethernet, enfin au niveau d'Internet classique, puisque dans un cœur de réseau, bah, vous allez avoir soit OSPF ou ISIS, qui sont à peu près la même chose. Et puis, euh, entre sites, vous avez BGP. Donc, au niveau de l'Internet classique, on a cette uniformité. Par contre, dans un réseau de capteurs, c'est beaucoup moins évident à atteindre, parce que les réseaux de capteurs, bah, ils servent à plein de choses, et on va être obligé d'adapter le, le comportement du, du réseau de capteurs au service qui va être euh, utilisé. Par exemple, si vous mesurez euh, la pluie, eh bien, vous avez des pluviomètres dans la ville et vous avez mesuré la pluie, bah, quel est votre intérêt là c'est peut-être d'avoir une autonomie la plus importante possible du réseau donc vous allez essayer de trouver des routages qui vont minimiser la consommation électrique du réseau pour que le réseau dure le plus longtemps possible par contre si vous mesurez la pollution ben c'est différent peut-être que là votre but c'est pas d'économiser l'énergie mais c'est de remonter au plus vite l'alerte et donc le routage aura, euh, sera différent parce que vous ne voulez pas le même comportement du réseau. Si vous mesurez la pluie, bah, si vous perdez de temps en temps des paquets, c'est pas grave. Si le routage n'est pas robuste, tant pis, euh, vous allez perdre des informations, mais c'est pas mortel. Si vous mesurez la pollution ou des, des données beaucoup plus critiques, eh bien là, il faut que les données arrivent à tout prix. Donc ce qui fait que si et on a vu que les liens, la qualité des liens va varier, ce qui fait qu'on a peut-être besoin d'avoir des routes alternatives pour euh, pour que ça fonctionne. Donc pour justifier euh, le besoin d'avoir un, un protocole générique, eh bien l'IETF a euh, défini donc plusieurs RFC qui vont donner des des, des types d'usage donc vous avez l'Urban, l'Urban Network, c'est-à-dire un réseau qui va couvrir une ville. C'était l'exemple que je donnais tout à l'heure. Mesurer la, la pollution, alors vous avez d'autres euh, exemples. Alors vous avez les containers de collecte de verre. Bon, au lieu d'avoir quelqu'un qui va vérifier que le container est plein, eh bien on peut mettre des capteurs et puis quand le container est plein, le container envoie un message et on sait qu'il faut aller le ramasser. Euh, vous pouvez contrôler euh, le trafic, la pollution, etc. Donc vous avez plein d'usages. Le milieu environnement industriel, où là, bah, vous êtes sur des euh, environnements beaucoup plus limités en, en taille. Mais là, vous avez un, une nouveauté, c'est-à-dire que jusqu'à présent, mettre des capteurs dans un environnement industriel, c'est quelque chose qui coûte cher. En particulier, vous avez beaucoup de capteurs avec des fils. Et donc, on ne peut pas les mettre partout. Savoir qu'un ventilateur tourne ou pas, bah, vous ne pouvez pas facilement le, le monitorer. Avec, euh, donc, capteur sans fil, bah, c'est beaucoup plus simple. Mais là aussi, vous avez des contraintes temps réel qui, euh, qui peuvent être importantes. Quand vous avez la maison, donc ça, c'est un peu plus le, notre terrain de jeu ici, c'est-à-dire que euh, vous allez avoir euh, tout ce qui qu utilise une télécommande qui peut être normalisé, c'est-à-dire pour ouvrir vos stores, pour euh, allumer la télé, pour euh, ouvrir votre portail ou autre, ou allumer et éteindre vos lampes eh bien, on peut aussi avoir des protocoles uniformes. Et puis, vous avez un autre cas, alors le building. On peut imaginer que c'est la même chose. En fait, c'est assez différent parce que là, vous avez des contraintes. Euh, si vous voulez allumer une lumière, ben, ce n'est pas les mêmes contraintes que si vous avez un détection d'incendie. Généralement, vous avez en plus des réglementations différentes qui vous forcent à avoir des réseaux séparés. Donc, ça à l'avenir, ça pourra évoluer, pour avoir la même infrastructure, mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. Mais on peut se placer un peu dans la science-fiction. Alors, une fois qu'on a vu ces spécificités, donc l'idée c'est de voir est-ce qu'il existe à l'IETF des protocoles, soit dans le milieu traditionnel, c'est-à-dire euh, donc euh, Distant Vector ou Link State, qui permettent. De résoudre le problème ou aller voir du côté euh, des réseaux ad hoc avec AODV ou LSR ou autre et voir si ces protocoles pourraient fonctionner. Alors, avec plus ou moins de mauvaise foi, le groupe Roll de l'IETF a dit non, on n'arrive pas à reproduire tous les cas de figure avec un protocole existant. Donc, nous allons définir un, un nouveau protocole qui s'appelle Ripple. Et Ripol va permettre donc d'être très générique. Donc en fait, quand vous allez lire les spécificités de Ripol, qui doit être euh, 65-50, il faudrait que je vérifie, mais donc si vous regardez qui est maintenant RFC, eh bien vous allez avoir quelque chose. Peut-être que vous l'avez vu en révisant la semaine dernière, non C'était l'examen il y a deux ans, je crois. Euh, donc, vous allez avoir quelque chose de très, euh, de très générique. On va travailler sur des métriques qui sont abstraites. Par exemple, le rank. Le rank va vous donner votre position par rapport à un nœud central, le puits. Donc, plus le rank est élevé, plus vous êtes loin du puits. Et donc, le rank, c'est une valeur qui est... Croissante en fonction de l'éloignement du puits. Donc, euh, ce qu'on appelle aussi dans certains protocoles un gradient, puisque ça vous donne la distance par rapport à un nœud central. Donc, on va travailler sur des notions, des notions abstraites. Et après, ce que l'on va faire, bah, c'est définir le comportement du réseau. Alors, on a quelques protocoles, je reviendrai dessus après. Et donc, on va avoir ce protocole abstrait, et après on va l'appliquer à un environnement. Et donc vous avez par exemple ce qu'on appelle l'objective function. Et donc l'objective function va être la manière dont vous utilisez ce protocole générique pour l'appliquer à votre cas particulier. Et donc vous avez quelque chose de relativement simple qui s'appelle l'objective function 0, qui va en fait calculer un arbre donc l'arbre des plus courtes distances, entre vous et la racine. Et donc, ici, qu'est-ce qu'on prend On prend On reprend soit le nombre de sauts, soit la qualité des liens. Et donc, vous allez définir cet arbre de plus courtes distance. Alors ça, c'est vraiment le truc le plus stupide que l'on peut faire. Après, vous avez des d'autres objective functions qui vont exploiter ces gradients de manière différente. Donc ce que l'on va faire, c'est toujours avoir la racine ici, donc la racine route. Et ce que l'on va faire, donc tous les nœuds vont pouvoir choisir évidemment le plus court chemin pour aller vers la racine. Donc là c'est ce qu'on avait, qu'on qu fait traditionnellement au niveau du routage. Mais ce que l'on a le droit de faire aussi, c'est de choisir deux chemins. Deux chemins différents. Donc, ça aussi, c'est des trucs qu'on voit un peu au niveau du routage. Quand on exploite euh, plusieurs chemins, il faut faire du load balancing. Donc, si on a deux chemins de coût identiques, eh bien, on peut les prendre pour aller vers la racine. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle. Là, ce qu'on vient de créer, c'est un DAG. Directed. Acyclic graph. Non, directed, c'est parce qu'on a des flèches qui vont dans un sens. Acyclic, c'est qu'on ne peut pas revenir en arrière. Et graph, c'est parce qu'il y a plusieurs chemins possibles pour aller d'un point à un autre. Et donc, ce que l'on va faire, en fait, c'est qu'on va aller vers une direction particulière. Donc, on va avoir une direction oriented, directed acyclic graph, graph et ce qu'on va appeler un doodag. Et donc, le doodag va être le l'élément de base du réseau. Donc, vous voyez qu'à objectif function 0, j'ai en fait un arbre, mais avec d'autres objectifs functions, je pourrais avoir une structure plus complexe. En particulier ici, vous voyez, ce nœud-là, il est chanceux, parce que en cas de panne, il a deux chemins alternatifs. Ce nœud-là, il est beaucoup moins chanceux, parce que lui, il n'a qu'une possibilité pour aller d'un point à un autre. Donc si dans votre type de réseau donc le réseau que vous, le routage que vous voulez appliquer à votre réseau ça ne vous convient pas, eh bien vous pouvez dans votre objectif function faire bah écoutez, on va faire ce qu'on appelle du sibling. Alors c'est les frères siblings, une fraternité ou on peut appeler ça aussi du cousinage, c'est-à-dire que l'on va Envoyer l'information à un élément de même rang. Si j'arrive pas à atteindre mon père directement, je pourrais l'envoyer à un élément de même rang qui lui pourra peut-être atteindre mon père. Donc ça, c'est des possibilités. Alors vous avez tout ça de possible, mais peut-être que vous n'allez pas l'exploiter dans le type de réseau que vous allez utiliser. Alors ce qui fait que lire Ripple, c'est compliqué. Parce que vous avez à peu près une centaine de pages à lire au niveau de Ripple pour comprendre comment ça marche de manière générique. Vous avez une dizaine de pages à lire pour comprendre l'objectif function. Et vous avez une centaine de pages aussi à lire pour Objective Function, d'autres Objective Functions, et les métriques associées. Et si on regarde par exemple Ripple plus Objective Function Res0, en fait on retrouve. On va faire quelque chose de très générique que l'on va instancier. Et en fait, on va retrouver un comportement très proche de RIP. Donc, RIP l'a fait en 10 pages. Là, on a 110 pages à lire. Mais par contre, on a beaucoup plus de souplesse pour faire autre chose que euh, ce que l'on fait en RIP. Alors, on a des comportements assez amusants. Justement, les algorithmes qui sont derrière sont de la famille des distance vectors, comme RIP. Vous voyez, on va construire des structures qui sont différentes, et en particulier, on va avoir des choses intéressantes. C'est par exemple si j'ai un père avec un coût et que le coût diminue. Par exemple, j'ai un élément ici que je peux recevoir maintenant avec un meilleur coût. Eh bien, j'ai le droit de m'attacher à un élément de meilleur coût, donc de quitter l'ancien attachement et ensuite m'attacher à quelque chose qui a un meilleur coût. Et tout, tous mes fils me suivront. Par contre, le cas contraire est beaucoup plus complexe. Parce que si le coût augmente, eh bien, en fait, il y a deux possibilités. Soit le coût augmente parce que, évidemment, mon père a disparu ou les conditions de propagation chez mon père ont été modifiées et donc le coût a augmenté. Donc ça, c'est le cas normal. L'autre cas, c'est qu'il y a une boucle. On avait vu euh, dans le cours euh, F2R201A que le Disson Vector était myope. Et donc, dans certains cas, même si on mettait du split horizon, même si on mettait du poisoning reverse, etc., etc. Et bien, on arrivait toujours à avoir des cas où il y avait des boucles. Et on n'arrivait pas à les détecter. Et donc, on partait vers une convergence vers l'infini. une fois qu'on avait un atteint l'infini, bah, c'était inaccessible, mais ça prenait du temps. Alors, sur un réseau normal, c'est pas gênant. Sur un réseau de capteurs, bah, c'est plus gênant parce que si vous avez des paquets qui font du ping-pong entre les nœuds, bah, vous bouffez de l'énergie sur chacun des nœuds. Évidemment, euh, vous cassez les performances de votre réseau. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là Si la métrique augmente, eh bien on casse tout le réseau. Donc, on fait du poisoning. Et on dit à tous nos nœuds en dessous, détachez-vous parce que là, il y a un problème. Et puis après, le réseau se reconfigure dans une, avec de nouvelles métriques. Donc peut-être qu'on va retrouver la même topologie, où les nœuds vont s'attacher à d'autres endroits. Donc ce qui fait qu'on a un comportement asymétrique entre le fait que la métrique diminue, où là, c'est relativement simple, et le cas coûteux, c'est que la métrique augmente. Alors, objective function 0 on a vu, c'était simplement pour avoir quelque chose équivalent de RIP. Et vous avez quelque chose qui est basé sur donc le min rank hysteresis objective function. Alors que personne à l'IETF n'appelle comme ça parce que c'est trop compliqué. Donc si vous voulez être in quand vous faites vos entretiens d'embauche ou autre en disant je connais Ripple. Donc vous devez appeler ce, cette version Mister Off, donc qui est euh, ça, cet autre comportement. Alors Mister Off, quelle est la différence aussi Bon, on a une hystérésis pour limiter justement ces oscillations entre une route courte et une route longue, parce que si on bascule trop, et eh bien on va avoir, on va passer notre temps à, à faire du poisoning dans l'arbre, dans, dans le sous-arbre. Donc l'hystérésis va se permettre de Simplifier et surtout, Mister Hof va être capable de transporter des métriques qui ne sont pas simplement des mesures locales mais qui peuvent être des informations, par exemple l'état d'énergie d'un nœud. Et donc je peux choisir un parent parce que ce parent est connecté sur le secteur ou ce parent a les batteries pleines. Tandis que celui-là, il a les batteries relativement faibles. Et donc, je pas intérêt à lui envoyer du trafic parce que je vais le, le pénaliser. Donc, ça, c'est pas une mesure que je peux faire localement, comme la qualité du signal. Et là, donc, je suis obligé, au moment où j'envoie mes messages, de dire, voilà l'état de ma batterie. Et vous avez d'autres métriques de, de ce genre. Alors, l'autre chose que vous avez donc dans. Alors on peut voir les métriques, je crois que je les ai donné ici. Non. Je les ai pas et pas mises donc ce que l'on peut voir aussi c'est deux choses. D'abord, au niveau du trafic <coughs> ce qui a été défini au niveau de Ripple et optimisé au niveau de Ripple, c'est ce qu'on appelle le point tout multipoint, c'est-à-dire un message qui va de la racine vers un capteur. Et le multipoint-to-point, point, point, multipoint qui lui, va être d'un capteur vers la racine. Donc si on a par exemple deux capteurs qui veulent communiquer, dans le fonctionnement normal, on doit remonter à un nœud commun, et ensuite on redescend, même si on avait une route directe beaucoup plus rapide. Alors ça peut sembler bizarroïde de faire ce, ce genre de choses, mais on reverra ça tout à l'heure quand on va regarder euh, l'architecture coap. Mais en fait, si vous avez, supposons par exemple que j'ai un interrupteur et je y allumer les lampes en utilisant ce, ce type d'architecture. Eh bien, il y a peu de chances que vous envoyez directement la, le message à l'ampoule. Ce que vous allez faire, c'est envoyer le message à un équipement qui va superviser l'éclairage, et ensuite cet élément va envoyer l'information à l'ampoule. Donc, ce qui fait qu'on a toujours, on n'a jamais une initiative entre deux éléments du réseau, mais on doit toujours sortir du réseau de capteurs et réentrer. Et donc, c'est pour ça que l'IoTf à optimiser et s'est focalisé sur ces deux types de trafic. Mais vous avez quand même des drafts qui sont euh, en, en cours de standardisation qui traitent ce point-là d'avoir aussi du point-à-point. -point. Mais ce n'est pas quelque chose d'obligatoire au niveau de Ripple. Autre problème des Vector. C'est généralement le distance vector c'est un protocole très bavard. Vous hein, vous rappelez avec RIP, vous émettez un message toutes les 30 secondes. Donc là c'est pas bien parce que bah, si vous les mettez toutes les 30 secondes, bah, vous bouffez de la batterie de tous les équipements. Donc l'idée est d'arriver à limiter ce, cette émission en disant bah c'est bien d'émettre rapidement quand le réseau est en train de se construire. Mais quand le réseau devient stable, eh bien, je n'ai plus besoin d'envoyer en permanence des messages. Et donc, vous avez un algorithme qui s'appelle Trickle. et cet algorithme permet d'espacer les messages si vous arrivez à une certaine stabilité. C'est-à-dire que si votre réseau a convergé, eh bien, vous allez espacer de plus en plus les messages de, de Keep Alive. Si par contre vous avez un changement dans le réseau, vous allez revenir à des périodes très rapides pour que votre réseau puisse se reconstruire euh, facilement. Donc cet algorithme est essentiel parce qu'il va nous permettre de limiter énormément le, le trafic de contrôle, donc le trafic de routage dans, dans ce type d'environnement. Alors je rentre, comme je disais tout à l'heure, je rentre pas plus dans les détails, parce que vous verrez ça donc euh, avec Pascal Tubert. Ça termine Ripple. Et donc maintenant, on va regarder un, un autre protocole. Donc le troisième protocole de la famille de, de l'Internet des objets. Ce protocole, c'est CoAP. Je vais quand même rappeler un peu les, la problématique. C'est. Qu'on a un monde qui est malheureusement est IPv4. Personne ne veut aller vers IPv6. Mais que si on regarde l'autre côté de la lorgnette, si on regarde du côté d'IP de, des réseaux de capteurs, IPv6 a quand même certains avantages, en particulier donc, ce que je disais tout à l'heure, l'autoconfiguration. Donc la question est comment interconnecter le monde réel, enfin le monde existant. Là, on a le plus, euh, plus grand nombre de choses, c'est-à-dire IPv4. On va trouver vos iPads, on va trouver euh, vos téléphones, on va trouver plein de choses qui existent. Un monde en devenir qui est le monde IPv6, où là, on va trouver des capteurs. Donc, on pourrait utiliser les, les technologies de NAT6x ou de NAT64 qu'on qu a vu en cours. Mais une autre approche consiste à dire, ben en fait, ici, on va avoir une gateway, un cache, qui va permettre de faire, de, de voir l'internet comme le web, ce qui est à peu près le cas partout, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de choses qui travaillent sur le port 80, qui ont une structuration comme du web pour pouvoir communiquer, parce que les Firewall enfin, autorise le passage du web. Donc qu'est-ce que l'on va faire ben, On va avoir des requêtes qui vont être au format HTTP. Et donc derrière, on va les transformer dans quelque chose qui va être beaucoup plus adapté à l'environnement des capteurs. C'est-à-dire qu'ici, un capteur, ça a des ressources limitées. Alors en particulier, un des gros problèmes d'HTTP, enfin il y a deux gros problèmes. Le premier c'est qu'il est sur TCP, Et donc ici on a IPv4 de facto, et TCP, vous avez les cours de, de David Ross, vous avez vu que ce n'est pas quelque chose de simple. Niveau implémentation, il y a plein d'algorithmes à mettre en place, il faut plein de buffers, et buffers on n'aime pas ça dans, dans les capteurs. Si on ne les met pas, bah on a du send and wait, et ça, pas n'est pas efficace de bout en bout. Donc, TCP, c'est pas la panacée. Et puis, l'autre problème, c'est que HTTP, bah, les entêtes, elles sont pas très structurées. Et ça, c'est fait exprès. C'est-à-dire qu'une entête, vous allez avoir de la SKI séparée par des retours chariots. Et dans la SKI, vous allez avoir des mots-clés. Avec des deux points. Donc ça, dans, pour vendre ce genre de choses, ben, c'est que ça vous donne une très grande souplesse au niveau de l'évolution du protocole. <coughs> Par contre, pour analyser ces champs, eh bien, il vous faut quand même pas mal de puissance de calcul. Donc, ce que l'on va faire avec CoAP. C'est qu'on va en fait structurer ça en disant, mes champs ici sont ce qu'on appelle des TLV, type, longueur, valeur. Donc ici, au lieu d'avoir un mot-clé, je vais avoir une, un type. Et puis ici, après, je vais mettre la valeur. Ce qui va me permettre de simplifier l'analyse par le capteur. Donc, on va avoir un format beaucoup plus contraignant. Et ce format beaucoup plus contraignant donc va permettre une implémentation plus simple. Derrière CoAP, ben, on va fonctionner en UDP. En utilisant UDP, eh ben on, on est aussi un peu plus tranquille parce que on a euh, une implémentation qui est relativement limitée en, en mémoire. Et puis derrière, bas ben, on va utiliser IPv6 ou 6 to parce que c'est plus adapté à me dire bah oui mais la tcp c'est bien parce que ça permet de protéger contre les erreurs de transmission bah, ce qu'on va faire en fait c'est qu'on va avoir deux couches au niveau de coap une couche qui va être l'équivalent de transport qui va donc nous permettre de fiabiliser ce que l'on transmet au dessus du dp et puis une couche plus applicative qui va donc servir à transporter quelque chose qui est très proche du, du web. Alors vous voyez l'intérêt ici, c'est que on va changer la structure d'HTTP pour l'adapter, mais le passage de l'un à l'autre va être relativement simple. Et donc en étant simple, et eh bien ça permet de, de transporter pas mal de choses. Alors ensuite on va sur euh, les fondements, et donc au niveau des, des fondements, qu'est-ce qu'on a ben, ici, HTTP, ça utilise les principes d'une architecture qu'on appelle REST, et donc on va regarder comment ça marche, et bien REST ça veut dire qu'on a quatre primitives possibles, quatre interactions possibles. Une qui est get. Et donc on va spécifier un URI. Et donc quand je fais get sur un serveur, le serveur me redonne la ressource pointée par l'URI. Dans le web, quand je fais get slash, j'ai la page d'accueil du site. Si je fais get quelque chose d'autre, j'aurai une autre ressource. Donc ici, j'aurai une retourne. Je peux faire un put, donc put, je vais, mettre une, euh, je vais désigner une ressource, et je vais lui attribuer une valeur. De même, je peux créer une ressource, donc put marche sur des ressources existantes, post, je vais définir un URI, et derrière, je peux attribuer une valeur, et je vais pouvoir créer cette ressource si elle n'existe pas. Et dernière chose, bah, j'ai delete, et delete URI me permettra d'effacer une ressource créée par POST. Donc la théorie derrière, ça me dit qu'en fait, c'est cachable. C'est-à-dire que je peux passer ici par un élément intermédiaire qui va transposer, qui va mémoriser ma requête. Donc soit, ici dans ce cas-là, par exemple, je ferai ma requête get, et derrière, je le transformerai donc en un GET CoAP. La réponse CoAP sera transformée en une réponse HTTP. C'est cachable, ça veut dire que je peux la garder pendant un certain temps. Et si un GET arrive à nouveau pour cette ressource dans ce laps de temps, eh bien le cache peut renvoyer immédiatement la réponse sans interroger le capteur. Donc ça, c'est des choses que le que l'on va pouvoir utiliser. Alors, l'avantage, c'est par exemple, vous avez un iPhone ici qui est équipé V4 et vous voulez mesurer la température de, de votre chambre. Eh bien, vous faites un get sur votre capteur, vous passez par une gateway ici, vous allez avoir la température de votre chambre et ensuite vous allez utiliser les applications web classiques pour afficher la valeur. Donc on va s'interfacer facilement avec l'existant. Donc ça, c'est l'intérêt de ce, ce genre de protocole. Alors, on va dans un premier temps regarder le, le protocole de transport. Alors juste le, le format de message avant. Alors format de message, il est très simple. On va avoir un champ obligatoire qui est sur 32 bits. Donc, on va essayer de faire court hein, puisque on est sur des réseaux de capteurs. Donc comme on est sur des réseaux de capteurs, on a des trames très petites. Donc un en tête qui va contenir le numéro de version, le type de la trame, le nombre d'options qui peut être nul, le type de la, de la trame, si c'est un get, un put, un delete ou un post, ou un message d'acquittement. Donc ça, ça nous prend 16 bits. Et ensuite, on a 16 bits pour définir un message ID. Alors si on regarde plus en détail, donc champ version pour l'instant il vaut 1. Le type de message, on va définir trois types de messages qui sont les messages qui doivent être confirmés. Un acquittement, un message hack servira pour confirmer, euh, pour acquitter un message confirmé où on a les messages qui n'ont pas besoin d'être confirmés. Évidemment, quand le récepteur les recevra, bah, il n'enverra pas DAC. Et ensuite, on a aussi un message pour remettre à zéro quand, quand ça plante. Donc, on a vu tout à l'heure le euh, nombre d'options ici, qui va nous donner la taille de ce champ-là. Et ensuite, tout ce qui suit, s'il si y a quelque chose existe, eh bien, ça nous donne la pélote. Et puis après, on a quelque chose de très subtil qui est le code. Hein, vous connaissez tous dans internet par exemple, le message d'erreur 404, qui vous donne page unreachable, ou ressource non accessible. Si on regarde plus en détail, vous avez ici une valeur qui peut être 1, 2, 3, 4, 5, voire 6, je crois, maintenant. Qui permettent de vous donner la nature de l'erreur. Donc, 2 c'est un acquittement, 4 euh, c'est une erreur qu'on peut re recouvrer, 5 c'est une erreur euh, qu'on ne peut pas recouvrir ainsi de suite. Et là, vous avez une valeur qui vous donne la raison, plus en détail. Alors, dans le web, dans HTTP, ça c'est une chaîne de caractères, donc ça veut dire que ça vous prend 3 octets pour coder un message d'erreur. Alors ce que l'on va faire dans CoAP, c'est prendre ça et en faire une valeur binaire. C'est-à-dire que le premier, on va mettre un 5 ici, ce sera plus, plus facile à voir, en fait je vais avoir la valeur 45 en hexadécimal, ou 44 comme précédemment. Donc là, ça tient sur un seul octet, au lieu de 3. Comme l'espace compte, bah c'est déjà que ça de gagner. Alors en plus, donc ça c'est un acquittement. Et ce message là sera une réponse à une de ces primitives. Donc comment je vais coder les primitives bah C'est très simple, la valeur 0 ici n'a pas été utilisée. Donc tout ce qui commence par 0 ici va servir à coder une primitive. Et donc c'est ce que vous avez ici. Si c'est 1, c'est un gate. Si c'est 2, c'est un post, ainsi de suite. Et sinon, si c'est supérieur à 32, eh bien ça veut dire qu'on a une, euh, un message d'acquittement positif ou pas. Par exemple, 201 sera codé comme 2, euh, 21 en hexadécimal, soit la valeur décimale 65. Et donc ça veut dire que là, on va pouvoir passer les messages d'erreur facilement du monde coap au monde http en ayant quand même une représentation plus plus simplifiée du côté euh, plus compact du côté COAP. alors maintenant les, les options on va les regarder tout à l'heure plus en détail mais en gros c'est ce qu'on va retrouver dans l'entête http donc vous avez des choses ici quand on euh, Max Age, Proxy URI, e Tag, Uni Host, etc. Ce sont des choses que vous retrouvez d'une manière ou d'une autre dans un entête tête HTTP. Et on va rajouter aussi des informations comme Observe, Token, etc. qui sont des choses qui vont servir plus au niveau de transport de, de CoAP. Alors On va regarder justement ce, ce protocole transport et on reverra tout, euh, tous ces champs par la suite. Alors le cas simple, alors le cas encore plus simple, vous envoyez un message non, donc non confirmable. Donc vous l'envoyez ici et vous avez les 16 derniers bits, hein, vous voyez sur votre antenne, vous avez message ID et la source va choisir une valeur qu'elle sait unique. Si c'est un message non, non confirmable, eh bien il arrive à destination ou il n'arrive pas à destination et personne ne le sait. Maintenant, si je mets un message confirmable, eh bien le destinataire va me répondre en envoyant un acquittement pour me dire je l'ai bien reçu. Donc par exemple, on peut avoir comme scénario... get slash euh, term, par exemple pour récupérer la température. Donc comment on va coder ça au niveau de l'entête Donc on va avoir ici la valeur 1. Ensuite on va avoir le type de message, donc confirmable. Ensuite, on va avoir le type de message, donc ça sera get. Ce sera égal à 1. Et puis ici, on va avoir le message ID qu'on a mis à 1, 2, 3, 4. Après, je vais avoir un TLV qu'on verra par la suite, qui va être une taille un peu plus longue, qui va nous donner, donc on va avoir un type ici qui va nous dire que c'est euh, passe Et je vais avoir TAMP, ici. Donc ça c'est le message que j'ai mis. Et en réponse, supposons que le capteur est capable de me donner instantanément la réponse, eh bien il va me faire un message pareil, de type, pardon j'ai oublié le option count ici à 1, et ici on a le get. Ici on va voir donc le type, on va voir le message qui va être de type hack, option count qui va être à 0, on ne va pas mettre d'option, options. ici on va voir un message du genre. 200 ou 202, je ne sais plus les, les valeurs exactes, qui vont dire OK, j'ai bien compris la réponse. Donc vous voyez, on a deux acquittements. Un acquittement ici qui est au niveau transport de coap, et ici un acquittement qui est au niveau applicatif de coop. Et puis après, donc message ID, à ce moment-là, je récupère, je recopie la même valeur, et dans la payload, je peux mettre 25C pour dire 25 degrés centigrades donc, qu'est-ce que vous voyez ici bah, Au niveau de, de l'entête, on a quelque chose de très compact. Ici, on a 4 octets. TEMP, ça prend 4 octets. Plus le TLV, on va être à 5 octets. Donc, ma requête GET, je vais la coder en 9 octets. Ma réponse, je vais avoir 4 octets pour l'entête ici. Et octets pour la réponse donc je la fais en 7 octets si vous rajoutez l'encapsulation udp qui peut être compressée par six Sixlopan, Sixlopan qui peut être euh, six qui est compressé eh bien ça rentre très facilement dans un paquet alors que l'équivalent http aurait été beaucoup plus long et peut-être ne serait pas rentré dans, dans un trap donc après, bah, qu'est-ce qu'on a Eh bien, on retombe sur les cours de première année. Et donc ça, c'est très bien, parce que ça nous permet aussi d'actualiser nos cours et de reprendre nos vieux cours euh, sur HDLC et les rendre beaucoup plus modernes en disant, bah, « on ne fait plus de HDLC, ça, c'est... Il y a dix ans qu'on n'en fait plus. » Mais maintenant, on fait du coap, ce qui est euh, beaucoup plus moderne. Mais on retrouve exactement les mêmes principes, c'est-à-dire que s'il y a un truc qui se perd, bah, vous avez un timer, et donc vous retransmettez le message jusqu'à ce que vous receviez l'acquittement. Donc ça c'est euh, les, euh, les choses simples. Maintenant, eh bien, vous pouvez avoir une opération plus compliquée. Soit parce que le capteur va prendre du temps ou l'action en elle-même va faire du temps. Par exemple, vous voulez fermer un portail. Donc vous allez envoyer par exemple put. Donc ici vous émettez un message put d'or et puis 0 pour dire vous voulez le fermer. Vous voulez fermer un portail. Eh bien, vous n'aurez euh, l'acquittement de cette action que quand la porte sera fermée. Donc, ça va prendre du temps. Donc, si on restait dans le principe précédent, je trompe toujours des clavier. Donc, si je reprends le principe précédent, si mon action prend trop de temps, je demande de fermer la porte et je reçois l'acquittement que quand la porte est fermée, eh bien, en fait, ici, mon protocole va passer son temps à retransmettre le truc jusqu'à ce que la porte soit fermée. Ce qui est un peu stupide parce qu'on crée du trafic sur, sur le réseau. Donc, comment on va résoudre ce problème Eh bien, en liant plusieurs requêtes entre elles. Et pour lier les requêtes entre elles, eh bien, on va rajouter un TLV. Donc, qui va être le token. Alors, je ne sais plus quelle est la place, mais ici, on va mettre le token, on va mettre une valeur. Et on va le transporter dans, dans les messages. Donc là, par exemple, je mets le token 12. Donc ici, je n'aurai qu'un acquittement. Et cet acquittement, normalement, ça sera un mot de 32 bits il sera vide. Ça veut simplement dire au niveau transport, j'acquitte la trame euh, confirmable. Et puis, quand la porte sera fermée, eh bien, j'aurai ici un nouveau message qui sera transmis. Alors, évidemment, le message ID ici sera différent puisque. Ce message est généré par le serveur ici. Et donc ici, j'aurai le statut. OK, c'est bon ou pas. Ou une valeur. Par exemple, je veux savoir euh, la température de l'eau ou le taux de CO2 dans une pièce et ça prend un certain temps. Eh bien, quand ça sera fait, j'aurai la réponse. Donc j'envoie la réponse ici. L'autre m'acquitte au niveau transport. Et. On va faire le lien entre ces deux requêtes par le fait que le token 12 qui avait été choisi par la, le, le client se retrouve ici dans le message émis par le serveur. Donc comme ça, on dissocie le transport de l'applicatif. Évidemment, ça prend un peu plus d'octets pour pour ça. Donc si on a des, des réponses immédiates, on peut gagner quelques octets. Alors autre chose aussi qui est prévu par la couche transport de, de coap c'est ce qu'on appelle observe par exemple je peux observer la, la température d'une pièce et ce que je voudrais c'est éviter toutes les 30 secondes de demander la température de la pièce par exemple je veux savoir être informé uniquement quand la température de la pièce dépasse tel niveau donc si je le fais en mode client serveur bête bah, toutes les 5 secondes, je dois poser une question. Quelle est la température de la pièce Quelle est la température de la pièce Évidemment, ça, ça va, euh, ça va coûter cher. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, ici C'est envoyer, rajouter un observe ici. Donc, le, serve, le client va demander, je veux telle ressource et je veux l'observer. Et suivant l'implémentation du serveur, celui-ci peut émettre périodiquement une re, la valeur ou peut simplement l'émettre quand on dépasse un seuil euh, fixé. Alors par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est par exemple ici, observe, eh bien, vous avez euh, la valeur qui est incrémentée à chaque fois, suivant un algorithme propre au serveur. Et ça vous permet d'éviter les problèmes de déséquencement, c'est-à-dire que par exemple, si vous avez regardé le niveau d'une cuve, et on vous dit plein, vide, plein, évidemment, si vous recevez plein, plein, vide, eh bien, votre comportement sera différent. Et ça risque, de, vous risquez d'avoir des problèmes, parce que vous mettez de l'eau quand c'est vide, et là, vous croyez que la cuve est vide alors qu'elle est pleine. Donc, ça va déborder. Donc, tout ça, c'est dû au fait qu'on a un des de messages. Donc, l'incrémentation de la valeur observe, va nous permettre d'éliminer le message 20, puisque le message 20 arrive après le message 30, donc est beaucoup moins pertinent que le message 30. Donc, évidemment, les observes peuvent être euh, non comme dans cet exemple. Donc, on ne fait pas d'acquittement, parce qu'on suppose que ce sont des, des valeurs cumulatives, mais on peut aussi euh, demander un acquittement si on veut être sûr que le, ce, le client a bien reçu la valeur. Donc ça, c'est une fonctionnalité du, du mode transport. Autre, autre chose que l'on a, c'est ce qu'on appelle le bloc transfert. Alors, ce qu'on a vu euh, jusqu'à présent, c'est que le on avait des trames de petite taille. On peut se baser sur sixlopan euh, pour nous remettre dans la réglementation IPv6, c'est-à-dire ajouter une couche fragmentation ou un dispatch fragmentation qui va nous permettre d'avoir des, euh, des trames de grande taille. L'inconvénient de, de ce genre de choses, c'est que si on fait la fragmentation au niveau sixlopan, euh, on perd un fragment, on perd l'ensemble du message. De plus, la fragmentation a plutôt écrite, été écrite pour mesh Under et marche moins bien pour Rootover. Parce qu'on ne retrouve pas les adresses dans, euh, dans tous les fragments. Donc il est peut-être plus intéressant de faire la fragmentation au niveau 7, au niveau CoAP, plutôt que la faire au niveau 2 au niveau Mac. Et donc c'est ce que propose euh, CoAP en définissant donc un autre euh, TLV qui s'appelle bloc, qui contient trois champs. Premier champ, ça va être la position du bloc dans ce que l'on veut transmettre. La deuxième, c'est est-ce qu'il y a encore des blocs à suivre. Et la troisième, c'est la taille des blocs que l'on a choisi Alors, on peut choisir 128 parce que, bon, à 128, ça marchera pas en 15-4. Mais supposons qu'on a une autre technologie qui accepte le 128. Donc on va pouvoir le faire. Mais ça plaît pas. Par exemple, la mémoire du client est trop petite. A pas, le client n'a pas assez de mémoire pour stocker plein de blocs de 128. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va faire, par exemple Donc il reçoit bien le bloc 0 de taille 128. Mais ce qu'il va faire dans le message d'après, c'est dire... Moi je préfère que la taille des blocs passe à 64. Et si on calcule en bloc de 64, eh bien il a reçu le premier et le deuxième ici, 0 et 1. Et maintenant il attend le troisième, donc la valeur 2, qui est donc euh, ce qui suit, donc ce qu'il a reçu. Et donc à ce moment-là, on va avoir ce bloc qui est transmis. Donc on va pouvoir réduire la taille du transfert. Alors, ça peut être soit dû à des problèmes de mémoire. Ça pourrait être dû aussi à des problèmes de transmission. Donc, ça veut dire que si vous avez beaucoup d'erreurs de transmission, vous avez peut-être intérêt à réduire la taille des blocs. Donc, ça, sont des, des choses à voir. Évidemment, là, si vous perdez un bloc, là, on peut les acquitter et donc retransmettre le bloc s'il est perdu. Évidemment, on a le droit aussi de rechanger la taille, si, si on. Veut. Alors. Pour en venir à nos, nos blocs, donc ici on a nos primitives que l'on a vu tout à l'heure, et puis on, ce que l'on va utiliser c'est des URI pour désigner une ressource. Donc comme toutes les URI, eh bien on a le droit de faire des choses plus ou moins compliquées. Donc ici on propose définir le protocole qui est CoAP, ça tombe bien, on fait du CoAP. Deux points Ensuite on va avoir le nom d'une ressource, l'adresse IP ou le, le nom d'un capteur, d'un élément, deux points, le numéro de port qui nous permet de, de l'atteindre, un paf donc qui va contenir plusieurs éléments, par exemple external temperature, question mark, qu une point d'interrogation, et ensuite on a par exemple une valeur. Je veux savoir sur ce capteur la température maximale qu'on a eu en dehors de la maison. Donc ça c'est la ressource que je veux avoir. Donc comment on la représente Donc on peut la représenter en ASCII. Mais vous voyez, c'est compliqué parce que vous avez des deux points ici qui vont servir à séparer entre un nom de machine et un numéro de port, alors que le deux points ici, il est plus pour séparer le protocole. Donc la machine, l'automate qui va être obligé de gérer ça est relativement complexe. Donc qu'est-ce qu'on va faire en CoAP Eh bien pour le fait qu'on a un serveur derrière qui est un peu stupide, eh bien, on va décomposer cette URI coap en différents TLV. Donc, vous aviez la liste tout à l'heure, et par exemple, vous avez la TLV 5 qui est l'adresse IP de l'équipement que l'on veut atteindre. Donc ici, ou l'adresse IP ou le nom du capteur que je veux atteindre. Donc ici, on met sensor.example.com. Donc, ici, vous voyez, on n'a pas besoin de faire le, le parsing. Le récepteur n'aura pas besoin de faire le parsing, il aura directement la, la valeur. Alors, ce qu'il faut voir, en fait, je vous ai un peu menti en vous parlant de TLV, parce qu'ici, on a plutôt ce qu'on appelle des delta TLV. C'est-à-dire que je ne vais pas mettre, évidemment, pour le premier, c'est 5, parce que je pars de 0, mais après, je mettrai la différence par rapport à la valeur précédente. Alors, ça a deux avantages. Le premier, c'est que ça vous force à mettre toutes les informations dans le même ordre. Puisque quand vous mettez des deltas, les deltas sont toujours positifs. Et donc, vous avez un certain ordre pour mettre vos options. Vous ne pouvez pas les mettre dans n'importe quel ordre. Donc, voilà, ça va simplifier la, la gestion par le récepteur. Et puis en plus, bah, ça fait des champs qui généralement sont plus petits. Et donc, on gagne en place. Et donc, on prendra qu'un octet pour traiter tra tra tra tra tra le T et le V le T et le L. Pardon. Donc, qu'est-ce que l'on a après Vous ben, voyez ici, External Temperature, c'est les deux éléments du pass, du chemin ici. Eh bien, je les laisse pas en une seule fois, mais je les ai prédécoupés. Donc, ce qui permet au récepteur de, de traiter l'information plus facilement. Ensuite, je vais avoir ici le numéro de port que je voulais utiliser. Et puis, ce qui suit le question mark. Et si j'avais plusieurs question marks ou autres, eh bien, je pourrais aussi euh, les représenter. Donc ici, on va avoir une structure plus, stri euh, plus stricte qui va nous permettre d'être euh, plus facilement traité qu'un qu en-tête HTTP. Donc on le voit sur, euh, sur cet exemple. Donc ici, j'ai un client euh, CoAP. Donc vous avez un capteur qui, est par exemple, va décider si on doit fermer les stores parce que ou monter les stores parce qu'il y a un avis de tempête Donc évidemment cette information le capteur ne l'a pas directement mais devra aller interroger des serveurs qui se trouvent en dehors du réseau et donc qu'est-ce qu'on fait bah, là on va pouvoir coder donc une requête qui va être donc ici j'envoie à mon proxy donc j'envoie un message co en utilisant ici le tlv proxy uri va me dire voilà je veux avoir la température donc ou la force du vent donc là on acquitte le proxy acquitte et en même temps le proxy va transformer cette requête dans le monde http et va ouvrir une requête http qui va donc on va ouvrir une connexion tcp avec le serveur test.com et puis dans le corps de cette connexion tcp on va envoyer un message get Température en utilisant HTTP 1.1 et je veux euh, aller sur le site test.com. On a une réponse qui est formatée HTTP. Donc ici on a HTTP 1.1, l'acquittement, OK. Donc 200 ça nous dit OK. OK c'est juste pour l'humain pour qu'il comprenne. Ensuite on a la date, le type de message qui est du texte plain donc de l'ASKI euh, classique, codé euh, suivant ce, ce format. Le message fait trois caractères et il expire. Donc là, on était à 10, euh, 20, 17 avril 2001 à 0h42. Il finit donc une heure plus tard à 1h42. Et puis, on a un état qui va être un élément qui va nous permettre de repérer dans le cache cette information et puis on a une information http 1 hein, qui nous dit qu il faut fermer la connexion http donc qu'est-ce que l'on fait ben, on ferme la connexion http évidemment et puis on transforme l'information en CoAP. donc ici le 200 devient 205 on a le token 12 qui fait le lien avec la requête. on a le content type qui est 0 qui correspond à quelque chose de très classique ici. Et puis, on a la durée maximum de cache, qui est la même chose qu'ici, mais vous voyez, au lieu d'avoir plein de caractères ASCII, on a juste un entier qui nous donne 3600 secondes. On a l'ITAG qui est recodé ici, en ASCII, et on a la valeur 25 degrés. Donc, vous voyez, on a quelque chose qui est beaucoup plus compact ici, donc qui correspond au réseau de capteurs. D'abord, dans l'autre sens, c'est là où c'est le plus intéressant. Si vous êtes sur votre iPhone et vous voulez savoir le, la température chez vous, donc vous ouvrez une connexion TCP. Dans cette connexion TCP, ben vous allez dire, donc vous ouvrez la connexion TCP avec le proxy, et vous allez dire, je veux connaître la température de mon capteur. Donc mon capteur est sur ce site, donc voilà son adresse IP qu'on peut interrompre par le DNS. Et voilà la ressource que je veux atteindre dans le capteur. Donc là, on fait pareil, pas entrer dans les détails ici. On envoie le get, on a la réponse ici, et on la retransmet en HTTP de l'autre côté. Et donc comme ça, on est capable d'interconnecter les deux mondes. Alors pour finir, hein, on va finir un peu plus tôt. Euh, C'est pour ça qu'il n'y a pas de pause. Ça vous énervez un peu, mais restez un peu calme encore quelques minutes. On a un, un dernier point qui est important, c'est évidemment les capteurs, ils sont chez moi, mais il faut les trouver. Il faut savoir, quand je vais voir un capteur, ce qu'il a dans le ventre. Quelles sont les ressources qu'il est capable de me donner. Et donc pour ça, on a une structuration qui est. Euh, définir, Alors, on a plusieurs solutions. Une solution c'est de broadcaster sur le réseau en disant je veux. Donc tous les capteurs envoient Alors, on peut utiliser différentes méthodes, vous avez ce qu'on appelle le, le multicast DNS ou DNS euh, service discovery qui en gros chaque capteur ou chaque élément sur le réseau est un serveur DNS. Quand j'envoie une requête sur ce groupe DNS, tout le monde me répond en donnant ce qu'il est capable de faire. Alors ça les réseaux de capteurs ils vont pas aimer. D'abord parce qu'on fait du broadcast, du multicast, et ça on a vu que c'était pas la panacée. Et deux, bah, c'est vraiment le truc à créer des collisions quand tout le monde répond en même temps à une requête. Donc c'est pas la, la solution que l'iotf va promouvoir. Ce que va plutôt promouvoir l'IoTF. C'est de stocker, toujours comme on est en mode euh, ressources, d'avoir des des URI bien définis que l'on peut interroger sur les capteurs. Et cette manière-là, les capteurs vont pouvoir définir, de, avoir une espèce de directory qui va lister les ressources euh, qu'ils connaissent. Alors ça, c'est pas lié au monde simplement de CoAP. C'est des choses qui existent au niveau du du web qu'on appelle le web linking ou des links par des liens euh, entre ressources. Donc il ne faut évidemment pas faire la con.. Si on est un, quelqu'un du niveau 3, bah pour nous un lien, c'est un truc euh, où deux équipements peuvent communiquer en utilisant un réseau physique. Donc là, ce n'est pas le cas. Le, link, le lien, c'est le lien entre les ressources. Donc sans rentrer dans les détails, on va voir par la suite. En gros, vous avez ce qui a été défini, ce qui est en vert ici, ça a été défini pour le web de manière traditionnelle, et pour les réseaux de capteurs, on rajoute ces, euh, ces trois valeurs. Et donc, on va avoir ici, ce qui est important, c'est de savoir comment on va représenter l'information. Par exemple, si je vous demande quelle est la température de la pièce, et vous retrouvez euh, 102, bah, c'est quoi C'est un incendie et on est en Celsius ou ce sont des Fahrenheit Je me pense c'est correct en Fahrenheit. Non Combien sont deux Ça fait <rire> pas 35. Ouais, ça fait un peu chaud. <rire> Mais donc l'unité est importante. Donc euh, ça, il va falloir quand on a une valeur. Donc on a un URI qui va bien définir la ressource. Mais derrière, il faut que l'unité qui est donnée par cette ressource soit connue de tout le monde. Donc euh, vous connaissez tous euh, l'histoire de la NASA qui a euh, bossé avec les Anglais pour faire un satellite euh, sur Mars. Et que et donc les, les Anglais ont bossé en miles et les Américains en mètres, et évidemment, en kilomètres. Évidemment, il y a eu un problème et le truc, la, la sonde s'est crachée sur la planète. Donc, avoir savoir dans quelle unité on travaille c'est très important et donc on va avoir plusieurs manières de, de définir ça donc c'est en définissant le, le, le type ici où on va soit avoir des choses purement propriétaires c'est-à-dire vous avez vous faites votre petite application dans un coin et vous dites ça c'est un capteur qui donne en Celsius ça c'est un capteur qui donne en Fahrenheit vous avez aussi la possibilité de passer par des organismes de standardisation et par exemple, l'IPSO, donc IP for Smart Object, définit ce genre de choses pour le Smart Grid. Donc on va le voir par la suite, mais on va vous dire, ça, ça vous donne la tension électrique et c'est en volts. Et donc on va bien préciser l'unité. Puis si vous voulez vous amuser, vous pouvez aussi aller voir ce qu'on appelle des ontologies, c'est-à-dire des manières de représenter de manière à peu près, enfin, de manière sûre pour tout le monde, une valeur. Donc, de classifier les, les, les éléments et de les représenter de la même manière pour tout le monde, ce qui va permettre l'interopérabilité. Alors, on peut le voir par exemple au niveau d'un capteur. Donc, si vous avez un capteur Ipso, par exemple, eh bien vous allez avoir un certain nombre d'URI qui vont être définis. Donc, vous avez well-known well slash core slash, par exemple, dev. Et dev ça va vous donner des informations sur le device. Si vous allez sur euh, location slash location ça va vous donner des informations sur la position de, de l'équipement. Ainsi de suite donc vous allez avoir ce genre de choses, qui, est ce type d'éléments qui, qui vont être définis. Alors là j'ai pris un exemple donc par exemple device. et bien qu'est-ce qu'on va vous dire Là vous avez un type qui va être compris euh, par un humain. Ensuite, vous avez le chemin sur l'élément que vous allez avoir. Donc, vous faites un get dev slash serve. et eh bien, vous saurez que vous aurez le numéro de série. Qu'est-ce qu'on vous dit Ce numéro de série est défini suivant le standard Ipso. Et donc, ça sera ce format. Et donc, l'interprétation du format sera définie ici. C'est un type read-only parameter, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas le réécrire. Vous pouvez faire que des get. Sur cette valeur, vous n'avez pas le droit de réécrire le numéro de série, ce qui semble logique, et il est représenté comme une string. Vous avez d'autres choses, par exemple, qui peuvent être représentées comme le temps, comme un integer. Donc là, ça peut être soit un paramètre, soit un, re, un readonly only parameter, ça dépend si vous pouvez le, le changer ou pas. Et vous avez donc ce qui est important de voir ici. Vous allez avoir le type qui est integer et vous allez avoir ici l'unité parce qu'évidemment si je vous dis 15, est-ce que c'est 15 heures ou 15 secondes Eh bien, il faut arriver à, à pouvoir le, le représenter. Donc autre exemple ici pour un capteur. Donc vous allez avoir euh, différents éléments. Bon, je ne vais pas rentrer dans, dans les détails. Maintenant, dernier point. Ben soit on peut l'avoir en plein texte et c'est là où le même type que l'on avait au début dans les messages CoAP est important parce que le même type va vous dire comment on va représenter cette information. C'est-à-dire que maintenant je sais que la valeur 12 c'est des secondes mais comment je vais représenter le 12 Est-ce que je représente comme une chaîne de caractères Est-ce que je vais le représenter comme un bitstream Est-ce que je vais le représenter suivant une, euh, un flottant ou autre donc je suis obligé de, de le dire. Donc les deux méthodes qui sont pour l'instant assez populaires à l'IoTF, donc c'est la chaîne de caractères, c'est ce qu'on aura, je pense, au niveau de l'IPSO, mais on peut avoir des choses qui sont un peu plus structurées. Où là on aura par exemple ce, qu ce qui est utilisé. Donc vous avez l'IoTF qui, qui définit donc un sensor metal language qui va permettre de définir les éléments que vous utilisez et qui vont utiliser donc la représentation JSON qui est JavaScript Object Notation. Et donc derrière, vous aurez par exemple un objet voltage qui va avoir comme unité le volt et ici comme valeur d'où 120.1. Et puis vous avez un autre objet sur le capteur qui va être la, le courant, donc qui va être défini comme étant des ampères et qui aura donc telle telle valeur. Donc ça, ça vous permet évidemment d'avoir une meilleure structuration. Ça prend un peu plus de place. Alors, vous avez aussi la possibilité de faire de l'XML. Mais quand vous faites de l'XML, bah, vous pouvez le mettre. Hein, vous avez Meta, Sensor Meta Language plus XML. L'inconvénient d'XML, XML, c'est vous racontez votre vie avant de pouvoir émettre une valeur. Et ça, au niveau des, des capteurs, bah, c'est gênant parce que il faudrait que ce truc-là puisse rentrer dans un seul message. Donc ça, c'est des travaux qui, qui sont en cours. Donc si vous avez des projets autour des, des réseaux de capteurs, donc vous avez intérêt à, à regarder pour essayer d'avoir des représentations les, euh, les plus proches possibles de, de ces standards, parce que ça, ça permet une, une meilleure interopérabilité.